Et merci parce que partager la vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur cette chaîne-là, pas hésiter à activer la cloche notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. Zami pa fou. Mon nouvelle, mon yo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté yé, Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa kap passé en Haïti ou à l'étranger. -e Pablie abonne, commenter, liker, -e. partager vidéo pou travail la, capable avance, Zami pa ou fou. te annonce au peuple haïtien, Monsieur Sa Wabgadela, se met se rare Gazius. Dans le jour passé, il a été révoqué dans tête de la paquette de Et yo il a été remplacé par le maître Vanel Amizial. Eh bien, frère et sœurs bien-aimés, sans bâiller aucune explication, avec justification, quelques jours après, le maître Seragasius a retourner ensemble avec une lettre nomination comme commissaire gouvernemental Gonaïve. Et ça qui grave dans l'histoire, Medvanel Vanel Amisial, pas de aucune lettre révocation ou bien transfert. Est-ce que capable de des commissaires gouvernement même côté? C'est une question qu'on pose. Eh se bien, frères et ce bien aimés, sous l'obédience nouveau commissaire, M. Gazius, chef de gang Kokoratsan Rasla, pour libérer.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 Qu'après entrer dans grand nord pays, ya et moun kap sorti dans grand nord pour entrer dans département latibonite. Est-ce que commissaire si là pas mérité yon ont boit calé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'important pour que nous très très veillatifs. Qu'y série de autorités depuis yon fin fini prend l'argent y ont quitté ensemble avec peuple parce que ont déjà associé ensemble avec gang yon pas gagné y ont le fait contre gang yon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 nèg dans la justice yo vle arrêter bandi prend l'argent et puis yon libérer encore pour continuer nos problème Eh bien nous-même dans sens ça c'est bay tête nou justice bois calé pa gen camper Journée aujourd'hui a gon série bandits bandi k'ap fait actualité yo été arrêté déjà oui on prend pas exemple, petit l'appli yo té arrêté pli. l'appli nan volé pas nos soleil on commissaire pral libérer yon aime eh journée pas, mais qui ça l'devni depuis moun nan te premier zak malhonnête il joine moyen le payer l'argent yo pas pas penser le pral changer l'a continier et l'a fait pi mal toujours parce que toujours gen en tête li l'a volé en quantité bagay moun pou l'gai assez l'argent joue la justice ou bien la police ta déposé la pat sou li pou le payer pour le ressorti encore al à faire zak malhonnête en tout cas Moun nan la tibonit, cap souffrir en bas gang kokorat sans race la police s'il vous plaît mettez ensemble avec la population plus toujours pour que nous capable traquer bandits. et population pas hésité file manche tout parce que série de vacabon à colle gon série de vacabon dans institution nou yo faut mettre vacabon ça ou de kote, cap mal pensé pour nous Chay y sous tête li tombe sous épaule Mesdames, mademoiselles et messieurs pendant weekend là la police voyait divers toutes les gangs dans pays sans chapeau. Eh bien, <coughs> nèg yo pause chanyo. Yo chita, yo a souliers et pourtant c'est contrôle moun. Yo prend. Chaque prend pause, c'est machin pa papadap. Au côté la police a fait opération pa gon grain moun et pou vande papadap. Qui papadap pou vande là? pour gagner ou pour vendre papa d'apla la police dépose la patte sous mounsaye dernièrement là on de manger cuit frères sa bien aimé la chaude yel nan tête li carrément c'est côté la police a même la prend direction tandis que est-ce que la police pour l'acheter manger non <laughs> ou quoi c'est causé dans pays ça donc moins bien content la police vient plus vigilant ak moun sa yo. Parce que vous passé, vous avez passé, vous avez passé, vous gaz. passé, vous Et la police est très très importante, si moun ki passé, la Parce que souvent, les kon utilisé, yo pour faire tout. Opération, pas qu'a fait côté et puis passé, vous avez passé, vous avez passé, vous avez passé. Vous qui passé, vous passé, vous avez passé, vous avez passé, vous avez passé, vous avez il est très très important pour que nous pensions ensemble avec moun Sayoto. Donc, mesdames mademoiselles et messieurs, mes invités, toujours être connecté ensemble avec la plateforme Paola pendant nous bra la prière. Dieu pas si Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. c'est pas ça. Alléluia. Dieu mio à se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 Soit l'éternel. Et sécurité a changé comme la langue commandie. Je viens à faire le pack à dormir. Je viens à faire le pack. Papa ici, continuez à mobiliser chaque haïtien. Yon manchette. Défendez tout face à insécurité. Passible si Amen. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Je vous dis un défi. Vous me dites défi. Faites live. Vous dites écoutez. Faites live. Vous me dites que les foules sont mortes. Je vais kidnapper les gens. Que le peuple apprend des stèles en main. Alléluia. Papa ici prend des stèles en main. Protéger tête ou protéger la cour. Protéger la localité ou protéger la famille. Papa ici prend des stèles en main. Zami on on on. Baguise... Nous n'avons pas de zombies qui sont morts, qui sont montés, qui ne sont pas de gens qui ont dit rien pour nous. Nous avons pris un chèque qui a tout sauté, qui continue de défendre la tête. Nous avons mis le gouvernement. Le gouvernement n'est pas un verre. C'est le gouvernement qui a mis ganglier. pas justice dans le pays. peuple a mis la tête de la Amen, il a pas de jambe choisie, mais justice, nous avons souffert, nous avons kidnappé nous toute la Sainte-Journée. Et bien, moment, c'est moment pour défendre tout, puisque pas de monde ne peut pas ici, nous pas supérieur, les magasins justice, nous pays, c'est le peuple qui fait justice, tout ça qui arrivé là, c'est Ariel Henry qui la cause, c'est Ariel qui a l'autorité. La brie, là, c'est conséquence conséquence li tout ça va passer là, bablène peuple. là. c'est gouvernement pas qu'on peut ce C'est gouvernement qui ce C'est gouvernement qui fabrique. C'est gouvernement qui vaut rien. Alléluia, mon Dieu. Vous avez une force pou tout pour tout est président. Mais vous n'avez pas de la population en sécurité. Gardez un ici, mobilisez, mobilisez. Quand vous êtes une pour défendre pour une moraliste. Vous avez une vous vous une Vous une bouche, vous une bouche. Vous une bouche, vous une bouche. Vous une bouche, vous toutes ces mènes gagnent au palais en somme à qui on ici, yo Si pas des moules mourir, papa, ici, pas qu'à faire rapport, pas qu'à présenter journal, parler en somme à qui on Nous, guédois, vivre dans le propre pays, nous, bouchons, et que je vous la vie nous, pas besoin d'intervention, étranger encore. Et, choléra, y'a bien bon, nous, pas besoin de la les dossiers, dossier, le peuple a réglé, dossier, nous, pas besoin de la débarquer encore, l'étroit, l'étroit, ta, ta. And we are Amen, alleluia. Mm. On a clavier, Acclamé Aclavier, sir. And we are Alleluia. Alleluia. going to mais toute violence, ça, c'est Ariel Henry qui cause. lui. Amen. peut pas éviter. Si le papa, -papa gagne, il s'y tire, il est toléré. Le blood, dit It's too late. Yes. It's too late for the blood to come. Yes. Nous n'avons pas besoin d'intervention hydrogène encore. Alléluia. c'est mettre le coq, veillez le coq. Amen. Il y a toujours une pire à faire nous. Voler à faire nous. Chaque yo vini, Yo allez, pas chèm sécurité. Fois sa pepa isien, kampè sou manchè tout pou defonde tout. Aïsien prè destin ou en Pour vivre la paix, nous se te Amen. Amen. Tout moun protège mo so te Effectivement, protège moun saute pa ou la, se te ou liye. Se te zan se mourir qui pour te mouri nous pour pou nou, se nou pou protège l'. Page moun kap l'. Stand for your ground. Kampe exactly. Devant a... a... pas... le territoire, c'est fort que nous avons la paix. Ennemi, pas supérieur. Faut rappeler mon dieu. Ennemi, pas supérieur, papa. Issien, celle-ci a demandé blanc pour le faire. C'est pour le voyer au avion moniteur. Oui, il y a je veux qui je travaillé pour le pays d'Haïti depuis 1900 dire, je liste C'est c'est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 qui s'assomme premier dit? Si les méchants croissent comme l'air, c'est pour être. Anéanti à jamais. Bois qu'à l'épisode, peu pas ici. Repentance ou la mort. Mais le droit ta boue, ils ont repenti. Le droit de ta boue, vite l'homme repenti. Le droit de ta boue, tu l'as repenti. Le droit ta boue, tu l'as repenti. C'est repentance ou la mort. Puisqu'on va repentir, bon Dieu, qu'on reste là. Que bon Dieu non, gaye, kaka, mon que bon Dieu venu. L'abgaye, qu'a commandé. Que mon Dieu est né. Aïe c'est bataille pour nation, c'est tel nous lié, c'est tes ancêtres nous liés, bataille avec Macabo, bataille avec méchant, bataille avec politicien pépé, vieux sénateur, on président, on se ministre, tout bataille. Alléluia, alléluia, mesdames, mademoiselles et messieurs. Ça fait plusieurs jours. La police a sillonné zone en bas la ville. La police continue à intensifier l'opération tout partout dans le pays. N'assens ça force l'ordure renforcer présence pendant tout week-end, vendredi samedi et même journée dimanche là, dans une zone savon pistache surtout dans le village de Dieu, plusieurs unités spécialisées avec la section Angelou qui mobilisait une série d'opérations qui visait les toutes gangs qui tablent basio dans une zone série puis penser capable de la population. Coordination presse, relations publique, police nationale-là, à travers section audiovisuelle sur sous tout réseaux sociaux, page officielle, Facebook, PNH, au Capaboué, toutes quelques séquences, images, sous déploiement, la police-là, surtout dans une zone stratégique, surtout village de Dieu. Toujours dans sa avec arrestation qui fait avec information qu'il y a avec PNH-là, la police dominicaine qui annonçait arrestation yon ressortissant haïtien qui présentait comme membre gang 5 5 secondes y est ainsi connu interpellé dans secteur Padre Granero, près de Plata. Et si, y ainsi connu, présenté comme un membre gang 5 secondes, la police posait la patte sous l'île de la République dominicaine. La police a arrêté l'île dans le secteur Padre Granero, dans Puerto Plata, d'après information presse dominicaine. Selon information porte-parole direction régionale nord, Raphaël M Messon, arrestation Gans Tessa, ses résultats enquête direction régionale nord, police nationale dominicaine, menaient. N'importe où en Haïti, si une autorité euh, police dominicaine qui a arrêté ressortissant haïtien et ben en Haïti, une autorité policière qui a arrêté tout un euh, dominicain. Détachement BLTS DCPJ qui basé l'aéroport na a procédé vendredi 7 ak 5 mai à interpellation cinq ressortissants dominicains non aéroport euh, et tous ces ouverture pendant ses essai dans le pays Bahamas activement recherché par autorité dominicaine, yo, pour trafic stupéfiant, faux acte, usage de faux, identité, yo, est qui est, à nous citer, cinq ressortissants dominicains, yo, la police haïtienne pose la patte, sou, yo, Gen estate, santos, Rafael, Vélez taveras, Lincoln, Américo, rivera, bougos, georges, luis, Caceres, Vasquez, David, Flores, Cavasco, Claudio, Ernesto. À nous réciter cinq ressortissants dominicains, Sayo. la police haïtienne poser la patte dans l'aéroport international. Tout l'ouverture. Il y a une acquisition sous doyo. Trafic stupéfiant. Faux hack, usage de faux. Identité aussi. Estate Santos Rafael, Vélez Taveras Lincoln, Américo Rivera, Bugos, Georges George, Luis, Caceres Vasquez David, à Flores Cavasco, Claudio Ernesto. Un peuple responsable a toujours quelque chose à faire. Amen. Un peuple responsable a toujours quelque chose en main.